Fortnite, mais je joue sur Roblox. Carrément, ils ont refait le lobby. Ok, du coup, on peut construire aussi. On va tester tout ça. Ok. Oula, attends, mon ref. Hein. Je, je m'impeigne de... de tout ça. Hein. Non, en vrai, c'est stylé. C'est stylé. Après, on peut modifier aussi. J'avais pas vu. On va voir les gens où ils sautent. Du coup, ils sont tous partis là. Si je comprends bien. qu'il okay, il y en a deux. Carrément, j'ai la même sensation que si je joue à Fortnite. Genre, euh... vous voyez. Il ouais, y a un peu ce que je veux dire, quoi. Ah, J'espère. Ok, ça commence direct avec la Scar. Ok, encore l'ascar. SCAR. Ah, non, c'est pas l'ascar. Non, non, non. Rien dit. Ok, là, il quelqu'un. Il y avait quelqu'un. Ok. Oh, arrête ah, de bouger, non, je recharge charge, non, oh, le seum. Non, c'est du paintball. Ok, on prend une potion, on se met full shield et on va descendre, je vais le tuer moi. Par contre, où il est maintenant uh -huh. Est-ce qu'on peut prendre des véhicules Ça, c'est la question que tout le monde se pose. Non, on ne sait pas s'il est encore dans la ville, mais en tout cas, on va l'attendre en zone. Oh, les moulotoves. Personne. Je vais tester sur euh, le bâtiment. Pour voir si ça le flambe ou quoi en entier. Ça serait pas mal, non, ça serait pas mal. Ah, on peut l'envoyer de loin. Mais wesh. -ce mais c'est beaucoup trop puissant. Il y a quelqu'un qui arrive là. Ok. Ok, bah je me suis fait tuer par Sobor 1056. En tout cas, j'aime bien le jeu, j'aime bien le jeu. J'ai joué à lui, je suis vraiment nul.